C'est si urgent d'augmenter les salaires parce qu'il y a une inflation très forte dans le pays et cette flambée des prix est surtout vraie pour les produits de première nécessité, que ce soit l'alimentation, que ce soit les factures d'énergie ou encore celles des, des carburants. Donc Le levier le plus important pour augmenter les salaires, ça reste par exemple le SMIC à revaloriser à 2000 euros ou 15 euros brut par heure pour une base de, de 32 heures, c'est la proposition phare de la CGT. Il faut aussi revaloriser plus fortement le salaire des, des fonctionnaires. Naturellement, il faut revaloriser fortement les pensions des retraités, sans compter les minima sociaux, tous ceux et celles qui sont privés d'emploi et qui ont besoin d'un niveau d'allocation de chômage qui soit bien plus élevé pour pouvoir survivre dans, dans la période, en tout cas vivre bien plus décemment qu'on le connaît aujourd'hui. Alors on a toujours des minima de branches qui sont en dessous du SMIC, au dernier recensement qu'on a fait sur 166 branches de plus de 5000 salariés, donc ça en concerne beaucoup de monde, euh, seule euh, une trentaine euh, de branches avaient un minima euh, au-dessus euh, du SMIC. Et puis, il faut aussi euh, révéler que les départs de grilles dans de nombreuses branches sont en dessous du SMIC et pour, parfois sur plusieurs niveaux de qualification. Donc là aussi, on voit très clairement le tassement des grilles, la dévalorisation des diplômes, des qualifications. Et ça, pour la CGT, ce n'est pas acceptable. Alors la CGT elle fait des propositions pour revaloriser à la fois les diplômes, les qualifications et les salaires. Par exemple, nous on dit que à chaque augmentation du SMIC, dès que le SMIC il augmente, eh bien il faut que l'ensemble des salaires des minima dans les branches augmentent de manière automatique en même temps. C'est ce que nous on appelle à la CGT l'échelle mobile des salaires. Ça permettrait justement de d'éviter l'étassement de salaires dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Ça permettrait à ce que tout le monde puisse bénéficier d'une augmentation générale des salaires en même temps. Ça a existé, cet échelle mobile des salaires, en France, jusque dans les années 80, et ça existe encore dans un certain nombre de pays, comme par exemple la Belgique au Luxembourg. Donc on pourrait très facilement renouer avec cette pratique qui avait fait euh, preuve d'efficacité en son temps. L'égalité professionnelle est une grande cause pour la CGT. On en fait une grande cause parce que euh, l'écart de salaire euh, demeure important entre les, les femmes et les hommes dans le pays. Puisqu'on est à presque 28% d'écart de salaire. Donc nous, en tout cas, la CGT, on, on veut résorber et éradiquer durablement ce, ce, cet écart de salaire. Il faut contraindre les entreprises. Il faut sanctionner les entreprises qui ne respectent pas ce, ce, ce droit fondamental. Il faut aussi lutter contre la précarité, contre les temps partiels subis, parce que c'est surtout les femmes qui subissent les temps partiels. Je rappelle seulement que 60% des salariés payés au SMIC sont des femmes, donc on voit clairement que celles qui subissent le plus la précarité et les bas salaires sont les femmes. Oui, oui la France a clairement les moyens d'augmenter les salaires. Par exemple, alors, ne serait-ce que les entreprises du CAC 40, elles ont versé euh, 70 milliards d'euros de dividendes de, aux actionnaires dans la, dans la période. C'est encore un chiffre record. Par exemple, Total a réalisé 14 milliards d'euros de profit en 2021. Donc là aussi, c'est encore un chiffre record. Euh, si on avait ne serait-ce que doublé les salaires euh, chez Total, euh, il resterait encore 6 milliards d'euros de profit. Donc on voit que globalement, dans le pays, la, la, les richesses créées par le travail euh, servent beaucoup plus au capital qu'au travail. Euh, et en attendant, on a largement euh, les moyens financiers d'augmenter les salaires des hommes, des femmes dans le pays et revaloriser globalement le, le travail.